C'est parti, vous allez voir dans ce tuto comment installer un template euh, ou un gabarit graphique ou un thème en fonction de, des modèles, c'est les noms qu'on donne à cet outil, euh, pour euh, installer donc, ces quatre templates pour WordPress. Ensuite on va voir comment le paramétrer et comment en fabriquer un et comment l'installer et après comment l'exploiter. Ce thème graphique est particulièrement bien adapté à l'optimisation du référencement. C'est un peu pour ça que je vous le présente. Bien. Euh, pour l'installer, on va aller dans extension. Puis Ajouter euh, Puis Téléverser Chercher Et on va aller chercher dans Téléchargement, a priori Oui, transfert. Ah non, il est sur la clé. Ici Ouvrir. Installer. Alors il est en train de travailler. Un peu gros, mais ça avance. Voilà. Une fois qu'il est installé, on clique sur le bouton Activer. On va voir que c'est en train de crever quoi, sur la tuto. Euh, ensuite, euh... c'est Quentin qui est en train de mourir en Une fois qu'il est fait et qu'il est installé, normalement, si tout se passe bien. Il a activé euh, template créateur CK. On s'est aperçu que euh, dans cette session, que quand il y avait un outil de sécurité activé, et eh ben l'installation ne marchait pas. Donc pensez à désinstaller les plugins de sécurité si jamais vous en avez. Je clique sur template créateur CK et ici je vais créer un nouveau template. Dans cet écran, vous avez la liste euh, de tous euh, éventuellement les templates que vous avez fabriqués. On va commencer pour en faire un nouveau. Pour cela, je clique sur Nouveau. Euh, template me propose une liste euh, de templates déjà préfabriquées, qu'on peut modifier évidemment. Alors, soit on en sélectionne un parce qu'il correspond à peu près à votre exigence. Néanmoins, nous, dans cette démo, on va voir comment partir sur un vierge. On a un certain nombre de propositions template ce qu'elle nous fournit. Euh, et ben on va tout fabriquer ensemble. Donc on va euh, cliquer sur le 1. Voilà. Nous avons cette partie-là et cette partie-là. La partie qui s'appelle contente correspond à la partie euh, contenu et à la partie article et pages Cette partie-là ici et bien en fait je vais la supprimer, aussi, et on ne sert que de ça, et là je fais pas la même erreur que la dernière fois, je dis sur enregistrer, enfin je mets le nom du thème, Tiens, je vais mettre ça, les date de création, ensuite le nom de l'auteur, URL de l'auteur. Voilà. Je continue à rentrer ici. Copyright de les yeux, etc. Version 1. Et, allez, je vais laisser comme ça. voilà donc euh, j'ai dans mon template qu'une seule euh, partie et dans cette partie là unique que j'ai va apparaître mes pages et mes articles je peux d'ores et déjà si je veux changer la couleur de fond mettre des marges voilà alors là on voit que c'est la, mar la marge mais comme j'ai un fond blanc derrière je vais laisser à 0 et je vais mettre plutôt un panier Ah ouais, il a mis du temps à interpréter. Ok, problème de mémoire. Donc, j'enregistre. Je peux changer la police de mes H1H2H3. et chercher mes, mes polices Google, okay. la taille et la couleur, Bien, je vais rajouter des choses, je vais mettre, je ferme, j'enregistre et je ferme, je vais considérer que ma police, la couleur et la couleur de fond m'intéressent, je vais rajouter un widget simple en haut, je recommence, je me suis foiré, voilà. Le texte, je vais mettre par exemple mon logo, donc je le sélectionne, et j'ai tout centré, comme ça le logo que je vais mettre, il va se mettre automatiquement centré. Voilà. Et j'enregistre, comme ça, je ne fais pas comme avant. Euh, je vais laisser le fond blanc, et je continue, je vais rajouter un menu juste en-dessous. Voilà. J'ai un menu, avec du texte, pas très glamour. Donc éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est déjà centrer. Donc, je vais avoir mon logo là, même si ça ne se voit pas, parce que c'est un CSS, c'est pas ici que je vais mettre mon logo. Et ici, j'ai mon menu. Le logo, il n'est pas fun, donc en fait, je vais aller le modifier en cliquant ici, et ça me permet de récupérer. Ah, je vais faire enregistrer, fermer. Hop. Ouais, ça. Ouais. Et je vais prendre un modèle. Je n'ai pas un. Je vais prendre celui-là. Là il est centré, très bien. Et pour modifier les couleurs, les polices, etc., etc. Des menus, je clique là, menu. Et là, je peux choisir des couleurs un peu différentes. Tout... J'enregistre. Alors évidemment les textes sont en latin, ils seront remplacés par le contenu de ma base de données, mes menus. Euh, j'ai envie de rajouter un slide, donc je prends ça, et je vais créer un espace vide où je mettrai mon slider. Ensuite j'ai envie de remettre ici, par exemple, des blocs, ici j'en ai 5, et je vais dire que je vais en mettre 3 par exemple. Je vais mettre un titre au milieu, bah, je vais prendre ça, et je vais tout dessus. Et là, j'aurai ici, exactement, mon titre. Ici, je vais gérer les espaces entre un truc, je vais d'abord mettre euh, un fond, alors qu'ils sont là. Voilà, je fais ça comme couleur. Je vais mettre mis les poules ici, et je vais mettre un peu de marge, Ah non, j'ai effacé. C'est bon ou pas Ah non, j'ai effacé. Voilà. Et donc, je vais le mettre ici. Vous mettez les valeurs que vous décidez. Voilà, celui là celui-là. Je sais si Ça marche, voilà, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que j'insère, si je passe la souris, on voit les positions où je peux insérer mes widgets. Position 0, là je vais rien mettre. Position 2, c'est les articles qui n'ont pas de widgets. Position 10, 3, 4, 5. Bon, c'est bizarre, c'est comme ça, et ainsi de suite. Sinon, je peux faire. Euh, c'est ça. Non. Euh, hop, on espère. Putain, est-ce que vous avez fait le filtre Oh putain, j'espère que je vais enregistrer. Voilà, oh, putain, ça Enregistrons. Donc en fait, pour connaître la position là. j'ai pas enregistré. Comment Hop, hein? oh, putain, deux fois. Je fais la même connerie. Euh, c'est action. Et là j'ai un truc qui s'appelle imprimer les positions. Et là, dans mon template, j'ai la position avec un plan et une maquette qui ressemble à celle que vous avez au tableau. Avec les post-its euh, que vous pouvez récupérer et imprimer. Moi quand je fais un site, je l'imprime et je l'accroche. Et ça permet évidemment de gagner du temps parce que les widgets, c'est -dire directement les positions, où est-ce qu'elles sont pour en rajouter à l'intérieur. Ok je vais en rajouter rapido ce pif, c'est juste, non, non c'est pas bon, ça c'est pas une bonne idée, faire ça, hop, voilà, voilà, voilà, voilà. ou alors non, moi, je peux faire ça, je peux faire tout simplement nouveau et prendre une maquette, déjà toutes faites. Alors, je vais prendre euh, par exemple euh, celle-là chargée. Donc là il y a le pied de page, il y a tout déjà. Il y a déjà toutes les positions. Vous voyez. Et si je fais action imprimer, vous voyez, il y a toutes les positions qui sont là. mettre dans les widgets et si on a l'article, apparemment on a un menu à gauche et un menu à droite dans celui-là. Enregistrer notre pied de page et pour l'imprimer, enfin pour l'installer, euh, c'est action installer. Il vient de me l'installer. Prévisualiser. Évidemment, je vais vérifier qu'il soit bien enregistré. Il s'appelle comme ça. Il est bien enregistré. Je fais ça. Je peux faire action Télécharger et là c'est directement un template qu'on peut installer directement chez, chez votre client euh, tel qu'il est là en supposant que vous vouliez installer son thème. Ça permet d'avoir la main et de lui faire un petit peu de maintenance euh, si vous avez besoin. Ici on peut gérer euh, voir si les polices Google ont été installées, bon, pas dans celui-là manifestement. Et maintenant que ça s'est installé, si je sors, si j'ai oublié. Aucun truc. Sortir. Là. Euh, il y en a deux. Ah, oh, il m'a tout gardé quand même. Donc celui-là. Ça, c'est le deuxième. Celui-là. Ah, il m'a gardé quand même. Je vais aussi l'installer. Action. Installé. Voilà. Enregistrer. Sortir, et là j'ai plus qu'à aller dans Apparence <coughs> Thème, et là j'ai tous mes thèmes que j'ai installés. Je vais prendre celui-là qui est le plus fun, activer, et j'ai plus qu'à le personnaliser comme dans WordPress. Donc vous voyez, il récupère mes, mes infos. Il n'a rien supprimé. À l'intérieur, il m'a récupéré le menu, l'entête. Et là, je peux mettre mes infos SEO. Éventuellement l'image d'ailleurs plan, si je la sélectionne. J'ai mes menus. Créer un nouveau menu. Logo, allez en chercher un. Les espaces pour les widgets qu'on a mis en place etc etc ça fait que si je sors de là si je vais dans apparence widgets voilà info menu Tac, tac tac je me reçois un pub c'était un point où il y avait les widgets alors si je fais euh texte ajouter ajouter un média je vais récupérer un logo on va le centrer je vais le mettre dans un four, parce que je crois que c'est ça l'emplacement. Je n'ai pas fait attention. Enregistrer. Prévisualiser. Oh, ce n'est pas à cet endroit-là Il faut que je vérifie où est-ce qu'il est. Mon avis, ici, tableau de bord. Mon avis, ça va être récupéré dans la gestion. Apparence, personnaliser, logo, changer d'image. Donc là, au lieu d'être passif, bah vous êtes à cœur, c'est vous qui créez votre template. Voilà et il récupère vos petits, vos menus et à l'intérieur je me repose